La première chose que vous avez à faire aujourd'hui, c'est de commencer à recopier la leçon donc dont le titre est symétrie axiale, symétrie avec un Y, axiale, et ça s'appelle aussi symétrie orthogonale. Orthogonale qui vient d'un mot grec, ortho-o-r-t-h-a, gonale c'est les angles et ortho c'est droit, et en fait on va faire des angles droits pour tracer les symétriques quand on n'est pas dans les quadrillages grand 1, construction d'image, petit 1, symétrique, dans un quadrillage, justement. En s'aidant du quadrillage, on peut tracer le symétrique d'une figure par rapport à un axe vertical. Ici, l'axe vertical, c'est le rouge, comme si c'était un miroir, c'est-à-dire que ma figure, là, elle va se retrouver de l'autre côté, comme si c'était un miroir, ou bien par rapport à un axe horizontal, l'axe horizontal, il est là, comme si c'était un reflet dans l'eau. À ce moment-là, je prends ma figure et hop, elle se reflète en dessous comme si c'était dans l'eau. Vous aviez vu dans les images la semaine dernière. Donc, euh, une fois que vous avez recopié ces phrases, vous allez devoir reproduire sur votre cahier, donc sur des petits carreaux, le mot « maison » et puis le dessin de la maison. Et donc, vous devez faire le faire symétrique par rapport à la droite rouge. Alors, moi, le maison, il est ici. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V pour le copier. Je le remets là où il était au départ. Et donc, il doit se reproduire de l'autre côté. C'est-à-dire que... Il va se reproduire comme ceci. Le N, il a un carreau de large. Le O aussi. Le M, il en a deux. Donc, euh, mon symétrique qui se reproduit là. Bon, évidemment, vous, sur votre cahier, vous prenez le temps de le faire euh, au fur et à mesure. Mais attention, il va être décalé puisque le N... Oula Le N, il était à un, un carreau de l'axe rouge, de la droite rouge, donc dans son symétrique, il va se reproduire aussi à un carreau de la droite rouge. Si vous êtes sûr de vous, euh, cette figure-là, vous pouvez la mettre en rouge. Voilà. Prenez le temps de le faire, évidemment, vous, ce sera un petit peu plus long. Ensuite, il faut faire donc le symétrique de maison par rapport à l'axe vert. Donc de nouveau, CTRL-C, CTRL-V pour coller. Je le repositionne au même endroit. Et cette fois-ci, il faut le faire par rapport à l'axe horizontal vert. Donc, il va se dessiner par en dessous. Ma maison qui avait 4 carreaux de haut et eh ben elle va en avoir quatre en bas et mes lettres elles avaient deux carreaux de haut elles se retrouvent avec deux carreaux en bas comme tout à l'heure ma maison était l'ordinateur fatigue comme tout à l'heure euh, ma maison elle a commencé à un carreau de l'axe vert du coup son reflet Du coup, son reflet, il va commencer lui aussi à un carreau de l'axe vert. Encore une fois, une fois que vous êtes sûr, si vous n'êtes pas sûr, vous laissez comme ça. Si vous êtes sûr, vous pouvez le faire en vert. Et du coup, on a donc le symétrique de la maison bleue qui devient la maison verte. Une fois que vous avez terminé ceci, on vous dit Petit 2 symétrique d'un point Pour tracer le symétrique d'un point A par rapport à une droite D J'évoque dans ma tête où va se retrouver à peu près l'image de A Donc j'ai le point A, j'ai la droite D Où est-ce qu'il va se retrouver le point A Il va se retrouver de l'autre côté Ensuite petit 2 je trace la perpendiculaire à D passant par A La perpendiculaire Donc je vais tracer une droite comme ça avec mon équerre et petit 3, je mesure la longueur de A à D, je la reporte de l'autre côté pour trouver le point A'. Je vous montre ce que ça fait une fois que tout est corrigé. Donc sur votre cahier, vous vous devez reproduire là. Vous faites rien, enfin vous évoquez seulement dans votre tête, donc vous dessinez rien sur votre cahier, donc ça vous allez juste reproduire la même chose, le point A et la droite D. Petit 2, vous tracez la perpendiculaire en marquant l'angle droit. Petit 3, vous mesurez la distance du point A jusqu'à la droite D et vous la reproduisez de l'autre côté pour trouver le point A'. Allez-y très lentement et si vous n'êtes pas sûr de vous, vous vous arrêtez et vous m'envoyez votre travail là où vous n'êtes plus très sûr de vous. Bon travail